Salut à tous, aujourd'hui je reviens bosser chez l'AE Global Logistique qui recrute. Après conducteur routier, je vous emmène tester le job d'agent de quai avec Franck qui nous attend dans l'entrepôt. Comme d'habitude, likez la vidéo, faites-moi grimper les compteurs. Allez, je finis de m'équiper, on y va Salut Franck Salut Géry Tu vas bien Très bien et toi bah, Super bah, Je suis ouais. ravi de t'accueillir aujourd'hui chez LAE Global Juicy. Bah, merci beaucoup Je vais te faire découvrir mon métier. Génial bon, Alors Franck, explique-moi en quoi consiste ton job au quotidien Alors mon job consiste à réceptionner la marchandise, comme ici, comme cette palette, la mettre en stock, préparer la marchandise, l'expédier vers nos clients. Explique-moi un peu ta journée de travail. La journée de travail, commence. Je vais mettre mes EPI, mes équipements de protection individuelle, comme tu portes aujourd'hui, Jerry. Ok. Et puis après, je vais prendre mes consignes pour effectuer mes chargements ou déchargements okay. de ma journée. Pas trop dur comme job Non, c'est pas trop dur, mais il faut être respectueux de la marchandise okay. et de la sécurité de mes collègues. Bon, ben, je comprends mieux. Et alors, explique-moi, pourquoi tu aimes ce job, toi Moi, j'aime ce job parce que c'est varié et polyvalent. Ouais. Et il m'arrive d'aller donner un coup de main à mes collègues préparateurs de commande ou caristes, derrière, hein. que, comme on voit derrière, okay. en fonction de la charge de travail. D'accord. Et alors, explique-moi ton parcours pour en arriver à ce métier, euh, aujourd'hui. Alors, moi, j'ai effectué un BTS logistique. Okay. Et je suis passé par tous les postes euh, assistant administratif, préparateur de commande, cariste, agents de quai, pour en arriver, là, aujourd'hui, à mon statut de chef d'équipe. Bon, il paraît qu'il recrutent beaucoup en ce moment ici, c'est ça Oui, nous recrutons une vingtaine d'agents de quai. Et pourquoi Parce que nous sommes en pleine évolution ouais. et euh, nous avons la pleine confiance de nos clients. D'accord. Et alors toi, pourquoi tu aimes bosser chez l'AE Global Logistique Alors moi, ce qui plaît dans cette entreprise, ouais. c'est que le groupe m'a fait confiance par rapport à mon évolution professionnelle. Okay. Et nous avons un vrai savoir-faire et un taux de service à la hauteur de nos clients. Et ouais, toi, tu fais jamais de pause, Franck Si, justement, je finis mon chargement et je t'offre un café. Allez Bon, Franck merci pour le café. De rien Jerry. Et quelle qualité il me faut finalement pour bosser dans ton équipe Alors il faut que tu sois rigoureux, ah. dynamique, flexible, respectueux de l'hygiène et de la sécurité okay. et avoir un vrai esprit d'équipe. Merci. Peu importe, nous avons des tuteurs pour t'intégrer et te former. Partout en France sur nos 21 agences. Nos sites travaillent en 3.8, c'est toi qui choisis matin, après-midi ou de nuit. Pas besoin du capes de maths, mais KSS 1, 3, 5, impératif. Sur certains sites, tu pourras travailler à 4 degrés, mais toujours bien équipé. Euh, nos activités sont complémentaires. Tetris au boulot pour bien ranger, mais Fortnite à la maison. Franck, merci beaucoup pour la découverte de ton métier. Merci à toi, Jerry. Bon, moi, j'ai d'autres entreprises à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre l'AE Global Logistique. postuler... Quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Mais non